Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, petite surprise, j'ai décidé d'aller affronter les rues étroites. Et vous savez quoi Comme à mon habitude, je vais essayer de me chercher des ennuis et d'essayer d'en trouver un maximum. Alors, ce que je vais faire, c'est que il a plu cette nuit, déjà je vais commencer par laver mon pare-brise ok et là je vais faire attention puisqu'évidemment ce panneau vous le connaissez normalement on m'annonce une ou plusieurs priorités à droite à moi d'être attentif alors d'abord ce qu'il faut savoir c'est que les rues étroites ça marchera forcément à une condition c'est d'avoir une allure adaptée si vous savez pas trop vous positionner sur la route n'hésitez pas à cliquer en haut de la vidéo et vous allez voir que du coup dans cette vidéo je traite énormément du sujet avec des méthodes simples mais aussi efficaces donc j'arrive de nouveau sur une petite priorité à droite, derrière j'ai personne, j'ai au cas où le pied au dessus du frein, mon allure est adaptée et je reprends l'allure tout en faisant attention puisqu'évidemment il y a de nouveau un ralentisseur. Alors là dans cette vidéo je me retrouve bah, juste à côté de l'entreprise dans laquelle je travaille, alors ici je reste attentif aussi, il y a une troisième priorité à droite et à la limite j'y vois plutôt bien vous pouvez apercevoir peut-être les magnifiques montagnes ça fait vraiment plaisir de pouvoir travailler tous les jours dans ce cadre là donc là je vais croiser quelqu'un, il n'y a pas trop de problème la route est suffisamment large et si j'avais un doute, ben, petit coup d'œil rapide dans le rétroviseur extérieur droit alors là j'ai pas oublié que j'étais toujours dans une zone limitée à et voyez effectivement à droite il n'y a pas de panneau, pas de marquage encore une fois on retrouve une priorité à droite donc l'avantage c'est que je suis pas suivi ça veut dire qu'à un moment donné si je devais freiner un petit peu fort ça serait pas vraiment grave ici je suis pas prioritaire, personne n'arrive, je passe Vous voyez pour l'instant ici c'est pas très large mais en même temps il n'y a pas vraiment de danger les voitures elles sont stationnées, pas de problème là dessus donc, évidemment, vous voyez, je roule un petit peu à gauche contre l'axe médian pour pas passer trop proche des voitures. Alors, là, ce que je vais faire, je vais tourner à droite. Alors, je vais prendre là-bas une rue qui est particulièrement étroite. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre à l'idée ici, c'est que du coup je pars à droite on est vraiment dans une rue à double sens pourquoi parce que tout simplement rien ne me prouve que je suis sur une route à sens unique donc ça serait tentant de rouler parfois en plein milieu de la route mais n'oubliez pas que quand vous êtes à double sens vous avez le risque que quelqu'un arrive en face donc là vous voyez la route elle doit faire quoi 3 mètres au maximum je peux pas klaxonner puisque je suis en aglo. par contre je suis seulement à 13 km heure ce qui est très peu voilà, donc je vérifie dans mes rétros que ça passe, lui il est mal garé, rétro clignotant, angle mort si j'ai un doute, n'oubliez pas que moins vous allez vite, plus ça sera efficace, et surtout j'ai continué à mettre de la distance. Donc les rues étroites vont être à droite, ben, je vais y aller, les rétros le clignotant, et là déjà je commence à ralentir, si je ne vois pas trop où est-ce que ça va être, le trottoir, le trottoir coupé en deux c'est juste ici, je garde bien le frein derrière il a compris, et je tourne. Alors, voiture mal garée, évidemment, je dépasse. Et là, je vais retourner à droite. Donc, les rétros le clignotant, ça, vous commencez à bien maîtriser. Normalement, si vous travaillez la ville et les rues étroites, c'est que vous commencez à maîtriser correctement votre véhicule. Et là, vous ne l'avez peut-être pas vu dans la vidéo parce que le panneau était un petit peu masqué, mais je suis dans une route à sens unique. Donc C'est important d'avoir une bonne maîtrise aussi du code, parce que là, finalement, je sais que je peux rouler en plein milieu. C'est assez rare, mais là, je crains rien en étant au milieu de ma route. Si je ne suis pas très à l'aise, des petits coups d'œil dans mes rétroviseurs pour me situer. C'est confirmé avec le marquage au sol. Ensuite, du coup, je vais aller vers la droite, puisqu'il y a un sens interdit ici. Et au bout de la rue, on prendra à gauche. Donc, cas particulier où je suis obligé de m'arrêter sur un passage piéton. OK. Alors, logiquement, c'est bon, je m'engage. Ensuite, là, je vais tourner du coup à gauche les rétros, le clignotant. En face, il y a du monde, donc je ralentis évidemment pour les laisser passer, et je regarde bien où est-ce que je dois m'arrêter. Voilà, donc là du coup c'est bon, ok. J'ai fait un petit angle mort pour être sûr que personne n'arrive. Et ici, cette fois-ci, je suis à double sens. Alors je peux facilement le savoir, puisqu'à gauche, par exemple, j'ai une voiture qui est garée, dans l'autre sens, donc ça veut forcément dire que du monde peut arriver. Euh, je vais partir à droite, alors je le fais un petit peu tard, parce que je ne sais pas trop où je vais, un peu comme d'habitude en fait. Ils sont mal garés, du coup je m'écarte. Et là, vous voyez, pareil, je mets vraiment des rétroviseurs. J'essaie d'être un peu souple aussi sur mon volant. Et je n'oublie pas la règle du code primordial que si quelqu'un arrive, je m'arrête à droite, parce que c'est moi qui ai les obstacles. Allez, je vais rechercher un petit peu le côté droit. C'est important au cas où quelqu'un arrive. Et là, cette fois-ci, je vais aller à gauche. Donc je fais attention aussi à ne pas couper l'axe, je monte droit, je vérifie qu'il n'y ait personne, j'envoie mes yeux et je tourne. Je tourne toujours là où je regarde. Allez, cette fois-ci toujours tout droit, voiture blanche à l'avance qui est mal garée, pas de problème. Rétro, clignot, je m'écarte. Je m'écarte toujours comme si une portière allait s'ouvrir. Alors le chat, j'avais le pied au frein et je pars du coup à gauche. Et en allant à gauche à droite d'ailleurs je peux vous mettre le lien juste en haut ici de comment reconnaître une priorité à droite si jamais vous ne l'avez pas vu. donc là vous voyez j'étais pas sûr j'ai préféré ralentir en même temps il vaut mieux ralentir pour rien que de jamais ralentir au bout je vais aller à droite et là, observez bien, je m'arrête à peu près à la ligne blanche, c'est-à-dire là. Et vous voyez, on n'y voit absolument rien. Donc l'astuce, c'est de me pencher, d'accord Et c'est pour ça aussi qu'il y a un stop, parce que finalement, je ne vois pas. Donc là, il faudra... Alors, il y a le petit radar. Il faudra que mon rétro arrive à hauteur du mur pour me dire que le devant de ma voiture est passé. Et si le devant, il va passer, le derrière passera aussi. Donc vous avez vu, les rues étroites, parfois, on est obligé d'empiéter sur la voie des autres. Mais évidemment, n'y allez pas si quelqu'un arrive. C'est pour cette raison que d'ailleurs, vous avez un stop. Donc là, je ne suis pas prioritaire. Le panneau, il est mis à l'envers, mais je comprends quand même ce que ça veut dire. Et même s'il n'y a pas de marquage au sol, je roule pas en plein milieu de la route. Je me situe grâce au côté droit. Je me situe, pardon, je cafouille un petit peu en même temps c'est normal pendant ces trois derniers jours je viens déjà de faire 15 heures de code 15 heures de code en trois jours je crois que mon vocabulaire se perd allez je tourne ici donc là c'est un petit peu pareil j'ai dû grignoter légèrement le marquage au sol pour éviter de me taper le mur là j'ai pas trop le choix de la direction et je vais continuer à gauche aussi pour aller me rechercher des ennuis dans le village à côté au bout de la rue à droite rétro clignot j'ai déjà un aperçu là bas au fond je ralentis de manière à peut-être passer sans m'arrêter j'ai le temps j'accélère donc je suis toujours en agglomération donc limité à 50 derrière j'avais le temps effectivement je contrôle en vision indirecte et je me remets déjà à 50 km h jusqu'à là. A partir d'ici, je revérifie que personne derrière dépasse, exemple un motard, et j'essaye si c'est possible d'atteindre la vitesse maximale autorisée. Alors ici 80, ça me paraît un petit peu excessif. Un exemple, la voiture blanche si elle recule, à 80 ça va être un petit peu compliqué de s'arrêter. Je privilégie par exemple les 70, et là à la limite, il n'y a plus vraiment de danger, je peux me permettre d'accélérer un tout petit peu plus fort, et cette fois-ci de les atteindre. Vous voyez, une compétence particulièrement compliquée à atteindre, c'est tout simplement celle-ci, l'allure à adapter. L'adaptation de l'allure est compliquée parce que chaque situation est vraiment différente. Donc là, j'ai ralenti pour le virage et je vais tourner à gauche. Passage piéton 50, donc je commence déjà à freiner. Voilà, donc je freine doucement et je freine beaucoup plus fort dans la voie. Voilà, vu que je tourne à gauche, je fais attention à la moto. Je regarde bien où je dois m'arrêter. J'ai le temps, j'y vais. Allez, vous avez vu, j'ai saisi l'occasion. Par contre, j'ai vraiment accéléré fort pour passer. Ça, on peut se le permettre quand on a un petit peu d'expérience. Mais évidemment, peut-être que des fois, quand on n'a pas l'habitude, il vaut mieux rester arrêté. Et là, je retrouve de nouveau des rues étroites. Et parfois, vous voyez, vous avez ce type de panneau qui va régir en fait de passage donc derrière ça va chaussée rétrécie je ne suis pas prioritaire et vu qu'il n'y a rien un petit coup d'œil dans le rétro alors là je vais partir par exemple tout droit alors il n'y a pas grand monde on est vraiment sur un tout petit giratoire ok et voyez là je fais attention parce que de nouveau c'est moi qui ai est l'obstacle c'est à dire les voitures mal garées. si quelqu'un arrive en face je dois être capable de m'arrêter je reviens plonger à droite comme si quelqu'un allait arriver Ensuite, le monsieur devrait me laisser passer, alors il s'engage, pas de problème, j'adore les démarrages en côte. dans le pire des cas, monsieur, ne vous inquiétez pas. Et je pars à gauche, jusqu'à droite c'est le cimetière, ça ne va pas trop m'intéresser, j'espère avoir du temps avant d'y aller. Et vous avez vu que du coup c'était aussi une priorité à droite. Hein Donc je suis à double sens mais c'est très étroit, alors je ralentis beaucoup. Vous voyez, beaucoup, ça veut dire que je suis quasiment à l'arrêt, hein, je suis à 10 km h Et là, je vais essayer de voir, c'est pareil, hein, c'est double sens, un petit peu étroit. Et j'aperçois un indice très intéressant, puisqu'en face, c'est sens interdit. Donc, clignotant quand même. Voilà, j'essaie de bien viser là où j'ai envie d'aller. OK. Et vous voyez, quelque chose qui va être très important pour vous, pour comprendre cet aspect ici du gabarit du véhicule, bah, ce sont les manœuvres. C'est-à-dire qu'un élève qui va me dire, par exemple, « Je ne sais pas trop si jamais ça passe ou ça passe pas. » Faites des manœuvres, que vous soyez en conduite accompagnée ou supervisée. C'est vraiment quelque chose qui, normalement, devrait vous aider. Là, je repars à gauche. Alors, il y a beaucoup de priorités à droite dans ce type de vieux village, qui sont d'ailleurs magnifiques, hein, mais beaucoup de priorités à droite. Et là, de nouveau, je suis obligé d'être au milieu, quasiment, hein, puisque c'est très étroit. Alors, priorité à droite, hein. j'en étais pas sûr jusqu'à que j'en ai la confirmation. Allez, je vais tourner à droite, ça semble étroit. Ouh, Je rattrape un petit peu le frein. Donc vous voyez, en fait, j'ai quand même beaucoup de douceur sur ma pédale de frein. Si je freine fort, je vais m'arrêter. Si je freine doucement, je vais ralentir. N'hésitez pas pareil, allez voir cette vidéo sur le frein qui en a aidé des milliers de conducteurs. Vous êtes euh, particulièrement nombreux à l'aimer. Cliquez en haut de la vidéo pour pouvoir y jeter un oeil si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cette grande compétence, le frein. Alors c'est vraiment étroit, là c'est important de regarder loin où j'ai envie d'aller. Pareil, un bon regard et surtout une allure faible. Je vais partir à gauche m'arrête hop je me penche s'il y a quelqu'un je me réarrête sinon j'y vais allez voyez quand vous tournez comme ça rapide hein, sinon on va vraiment venir accrocher j'ai pas trop le choix je suis pas fou je pars à droite pareil je reste attentif aux dangers qui pourrait y avoir à droite feu de recul piéton portière qui s'ouvre par exemple voiture mal garée, rétro clignotant et voyez, situation typique, en permis on ne me dit pas où je vais parce que je suis un grand garçon et que j'ai l'obligation d'aller à la derecha donc eh ben, j'y vais voilà impeccable, monsieur le moniteur ensuite on va aller à droite et j'ai incédé le passage, alors je vais essayer de réduire mon allure de manière à peut-être passer sans m'arrêter. Voilà, impeccable. Et sur ce passage étroit, ok, on est au ralenti tous les deux, ça passe. Voilà, et là la personne s'arrête, je vous remercie, et c'est bon. Voilà les gens, pas de manœuvre dans cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère que vous allez l'apprécier. J'espère aussi que du coup, vous allez la revisionner plusieurs fois s'il faut. Pourquoi pas prendre des notes et surtout la partager un maximum. Pensez surtout que dans ce genre de situation, finalement, qu'est-ce qui est important Une allure adaptée un contrôle rapide dans les rétroviseurs pour savoir me situer, et ensuite, logiquement, avec ça, ça devrait fonctionner. Attention quand même à tenir compte aussi des panneaux, si jamais il y en a. Est-ce que je suis prioritaire ou est-ce que je ne l'étais pas On se revoit bientôt les gens, je vous remercie d'avoir regardé, à plus